Nous allons étudier l'anatomie de la corde. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, embryologie. Troisièmement, généralité et rapport. Quatrièmement, l'anatomie macroscopique. Cinquièmement, l'innervation et l'alimentation. Et enfin, une conclusion. Introduction. La cornée constitue le premier d'autres systèmes optique oculaires. Responsable d'une image nette rétinienne, cela grâce à sa transparence absolue et à son pouvoir réfractif. À l'état normal, elle est avasculaire et elle est richement innervée. Comme la cornée est altérée, il s'y forme un tissu cicatriciel opaque sous la forme d'une tache blanche qui s'appelle la T. Deuxièmement, embryologie. La cornée apparaît à la cinquième semaine de grossesse sous forme d'une couche épithéliale d'origine ectodermique et d'une couche endothéliale d'origine mésodermique. Elle est complétée à la septième semaine par une ébauche stromale également mésodermique qui s'inverse entre les couches précédentes. Au quatrième mois, la membrane de Desmé et de Womel sont individualisées. Troisièmement, généralité et rapport. La cornée est un prolongement transparent de la sclérotique. Ses caractéristiques sont la forme, elle est légèrement elliptique avec un grand axe horizontal et un axe vertical plus faible et une face postérieure circulaire. Son rayon de courbure pour sa face antérieure est de 7,7 mm, pour sa face postérieure est de 6,5 mm. Concernant son épaisseur, elle augmente du centre vers la périphérie. L'époxy et l'âge entraînent une augmentation de son épaisseur. Son pouvoir réfractif est, est de moyenne de 42 dioptres, constitue le deux tiers du pouvoir optique de l'œil. Sa surface, elle représente 7% de la surface de la sphère oculaire. A noter, les irrégularités de courbure provoquent l'astigmatisme. Concernant les rapports de la cornée, la face antérieure de la cornée elle est convexe et elliptique. Elle est recouverte par le film lacrymal précornéen, puis par les conjonctives palpebrales. Et les paupières lors de l'occlusion ou du clignement. Concernant les rapports de la face postérieure, elle est concave et circulaire. Elle constitue la limite externe de la chambre antérieure et le toit de l'angle irido-cornéen. Elle est directement en rapport avec l'humeur aqueuse par sa circonférence. Elle est en rapport avec la conjonctive, l'épisclère, l'asclère et les voies de drainage de l'humeur aqueuse au niveau de la zone de transition limbique. Quatrièmement, l'anatomie macroscopique. Sur cette coupe histologique de la cornée, on voit bien que la cornée présente 5 couches parallèles entre elles avec le film pré en avant. Elle présente à décrire 5 couches. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et enfin la cinquième. Commençons par la première couche, c'est l'épithélium. 10% de l'épaisseur, rapport intime avec la couche lacrymale pré épithéliale la deuxième couche, c'est la membrane de Bowman. Sépare l'épithélium des stroma cornéen et les acellulaires formés de fibrilles de collagène. La troisième couche, il s'agit du stroma, constitue 90%, composé de lamelles de collagène avec quelques fibrocytes cornéens ou kératocytes avec des substances fondamentales. Et puis la membrane de Desmé. Membrane basale transparente de l'endothélium cornéen. Et enfin, l'endothélium, c'est la couche la plus interne au contact direct avec l'humeur aqueuse. Il joue un rôle de barrière en réglant les échanges entre le stroma et l'humeur aqueuse et un rôle de transport actif. L'innervation et l'alimentation de la cornée. À propos de l'innervation sensitive, elle s'établit à partir des nerfs ciliaires, branches terminales de la division ophtalmique de la cinquième paire crânienne. Cette sensibilité est douloureuse uniquement. Il n'existe aucune sensibilité thermique. Elle entraîne le réflexe cornio palpebral et les réflexes à distance, à savoir la diminution des réflexes cornéens, est un signe fidèle d'atteinte d'une nerf Au cours de l'anesthésie, sa sensibilité disparaît en dernier. Dans les brûlures de la cornée, il faut rechercher systématiquement sa sensibilité. L'innervation sympathique et enfin l'alimentation. L'alimentation de la cornée elle est assurée par les lames d'humeur aqueuse. En conclusion, la cornée est enchâssée dans la sclérotique et représente la face antérieure du globe oculaire. Elle est composée de cinq couches tissulaires différentes. L'épithélium assure le rôle de barrière protectrice de l'œil. L'agencement des fibres de collagène de stroma est responsable de la transparence cornéenne. L'endothélium joue un rôle très important dans la régulation de l'hydratation cornéenne, sa transparence et son épaisseur.